Il y a plusieurs recommandations euh, nutritionnelles pour limiter l'apparition de, de cancers colorectaux. Euh, la, le premier conseil concerne les viandes, mais aussi les viandes transformées. Euh, de par leur richesse en, en fer héminique, donc ce lemme euh, voilà, qui contient donc, le, le, le globule rouge, euh, bah, leur présence en fer donc, importante favorise euh, l'apparition de, de cancers. Le deuxième point, c'est euh, ce qu'on appelle les sels nitrités, euh, qui sont un conservateur, hein, utilisé beaucoup dans les charcuteries, euh, mais qui euh, aussi ont un rôle euh, justement sur euh, euh, l'ADN, sur euh, l'ADN voilà, humain, et du coup qui pourrait favoriser aussi euh, le changement, la modification de cet ADN. Voilà. Troisième point, c'est aussi euh, toujours au niveau des viandes, hein, euh, c'est quand on cuit, qu'on cuisine. Les viandes, euh, certains styles de cuisson euh, favorisent malheureusement donc l'apparition de certains composés comme tout ce qui est euh, grillade, enfin les barbecues, euh, les choses comme ça qui vont avoir malheureusement, malheureusement tendance à, à apporter. Donc, il est recommandé pour pour les viandes euh, de Essayer de ne pas consommer plus d'une portion de viande par jour. Euh, si possible, si même on élargit un petit peu la chose euh, aux viandes rouges, aux viandes blanches, euh, de ne pas dépasser 500 grammes par semaine de viande. Et en ce qui concerne les charcuteries, de ne pas dépasser les 180 grammes par semaine. 180 grammes, par exemple, ça correspond à l'équivalent de deux tranches de jambon et euh, une, une saucisse, par exemple. Deuxième point, c'est l'alcool. Euh, on sait que l'alcool, mais pour pas que pour ce type de cancer, va avoir euh, un impact euh, sur la santé. Au niveau des recommandations, euh, on conseille donc de ne pas boire forcément tous les jours. Euh, idéalement, peut-être maximum un verre, peut-être un jour sur deux, euh, mais jamais dépasser en tout cas deux verres. Troisième point qui va être important pour protéger l'organisme, le, le, le corps humain euh, de l'apparition de cancer, c'est aussi la consommation de fibres. Alors la fibre alimentaire, euh, elle se trouve donc, à différents types d'aliments. Euh, vous avez d'abord les produits complets. On pense par exemple aux pains complet, on pense à des produits complets comme les pâtes, le riz, etc., les légumes secs. On pense aussi à tout ce qui est légumes classiques et les fruits. Donc, ces aliments-là euh, ont une teneur en fibres euh, importante. Euh, leur consommation euh, recommandée est environ de 25 à 30 grammes par jour, ce qui est assez loin quand même de ce qu'on arrive à faire en, en règle générale, mais c'est ce qui est recommandé. Donc, en consommant par exemple euh, une, une portion de légumes par, enfin, par repas euh, midi et soir et euh, un fruit déjà midi et soir, plus ou moins un produit complet, on s'approche euh, facilement des 25 grammes.